Tu me dis handicapé, un sens savant muet, qu'on peut pas communiquer Tu me rabais, je peux pas parler ni chanter Tu es donc si aveugle J'ai des yeux pour voir, des bras pour accueillir et un cœur pour écouter Quand je m'exprime, c'est tout mon corps qui parle Mon chant sublime, la danse, mes mains dansent, mon corps danse C'est le chant des signes, je connais le langage du corps Et si tes paroles sont du vent, je le lis dans tes mouvements Sourd, c'est toi qui n'entends rien Tu es sourd, fermé à ces appels au secours Sour, ces gens dans la rue, toi tu vis dans ta bulle Sourd, c'est toi qui n'entends rien Tu es sourd, fermé à ces appels de secours Sourc. Ces gens dans la misère, toi tu vis dans ta bulle Devant ton d'égoïsme, mes yeux pleurent Mon cœur saigne, mon corps persiste et signe Même si le silence est d'or, devant ton d'ignorance Je crie, jure, non, je ne suis pas muet Même s'il te plaît de le penser, tu as des oreilles Pour entendre mes deux mains, pour les boucher, pour frapper ce n'est pas leur seule utilité, avec toi c'est la même indifférence qu'un boucher Et souvent, l'indifférence le seul débouché Sous, c'est toi qui n'entends rien, tu es sourd. sous, malheur plus Fermé à ces appels, secours, tu n'entends rien, tout ce discours Tous ces gens dans la rue, toi tu vis dans ta bulle Sous, c'est toi qui n'entends rien, tu es sourd. Sous, sous, tu te crois supérieur Fermé à ses appels, secours, et c'est un vrai dialogue de sourds ces gens dans la misère Toi tu vis dans ta bulle Maintenant baisse ta musique Retire tes écouteurs, tes œillères Écoute vraiment Regarde ce qui arrive à notre monde sincèrement Ça y est tu comprends Il faut qu'on se bouge Ça c'est le premier pas seulement Sourd, c'est toi qui n'entends rien Tu es sourd, fermé à ces appels au secours. À partir de maintenant, on suit le même mouvement Tous ces gens dans la rue Toi tu vis dans ta bulle Sourd, c'est toi qui n'entends rien Tu es sourd Fermé à ses appels de secours Il faut qu'on se bouge, ça c'est le premier pas seulement Sourd, c'est toi qui n'entends rien, tu es sourd Fermé à ses appels de secours A partir de maintenant, on suit le même mouvement Sourd, c'est toi qui n'entends rien, tu es sourd Fermé à ses appels de secours Sous.